Je ne vous laisse pas orphelin, je serai parmi vous tous les jours. Je serai même en vous, oui en vous jusqu'à la fin des temps.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 Je serai parmi vous tous les jours, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Que le Seigneur soit béni. levons nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 16.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 Dans, devant ta face des délices éternels à ta droite Amen. Amen Je connais ce Dieu puissant Qui relève tout défi Peu m'importe s'il m'insulte Bonsoir, notre Père, céleste notre Dieu pour cet amour que tu nous témoignes encore, de pouvoir nous donner ce souffle de vie, enfin de pouvoir chanter aussi la gloire de ton Saint-Nom et témoigner que. Oh, tu es là aussi au milieu de nous, mon bénémoine Père Saint, parce que tu en as fait la promesse que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Tu es vraiment au milieu de Tu es un Dieu de ta parole, mon Père. Et nous savons que tu es fidèle à ce que tu as déclaré. Merci encore pour ce temps et le moment que tu nous donnes. Au travers des chants et des cantiques, tu nous as aussi bénis, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Quelle joie et quel bonheur pour entendre ta maison à toi pour chanter les chants des sions, pour la gloire que tu te man manifestes à notre endroit, bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es réellement le Dieu qui s'est fait connaître aussi à nos pères. Merci encore encore pour tout ce que tu fais dans notre vie mon bien-aimé Père Saint Dieu pour le soutien et les secours que tu nous apportes mon bénémoine Père Tout-Puissant merci encore parce que tu prends soin de chacun de nous dans tout le moins de détails mon Sauveur. merci encore pour le psaume que nous avons entendu et lu bénémoine Père oh Dieu nous avons tellement soif de toi mon bénémoine Père Saint Dieu d'être davantage conduit éclairé encore par ta main puissante mon Sauveur. oh tu es les dieux qui aime exaucer les prières mon seigneur tu entends les prières des malheureux mon bénémoine Père Saint Dieu et toi tu, tu exauces aussi mon bien-aimé Père Tout-Puissant tu n'es pas Sourd à nos prières, mon Père. Tu nous entends, mon mon Père. Nous te remercions pour, pour cela, ô notre Dieu. Nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs, euh, partout où ils sont, dans chaque lieu, chaque endroit. C'est vrai qu'ils ce soient aussi sont aussi en communion avec nous. Qu'ils soient bénis, Père. Tant sur les îles, pendant tout le franc pays, bénévole Père, Dieu. Qu'ils soient aussi bénis, mon Roi. Sois béni et glorifiés. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Qu'il soit béni pour sa fidélité et son amour à notre endroit. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps et nous le témoigne aussi par sa présence, par son esprit Saint qui agit aussi au milieu de nous et aussi dans chacun de nous et faisant effectivement aussi son travail et l'œuvre qu'il a eu à pouvoir. Il m'a aussi envoyé pour lesquels il a envoyé le Saint-Esprit, afin qu'il puisse davantage nous aider à nous accrocher à ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir apporté pendant le temps qu'il était sur la terre comme ça c'est pour ça que il a dit qu'il vous conduira dans toute la vérité il vous rappellera aussi tout ce que je vous ai aussi enseigné et c'est la raison pour laquelle aussi nous réalisons que les saintes écritures euh, insistent sur le point depuis que nous avons pu voir comment avec les livres des actes ce qui démontre comment est-ce que les disciples, donc les apôtres, ont pu mettre en pratique ce que le maître leur avait donc enseigné. C'est là que nous avons certainement l'assurance et la certitude que pour que nous puissions être certains que nous agissions comme le maître l'a dit, que nous avons compris effectivement ce que lui, il leur avait dit, nous pouvons simplement observer comment cela s'est passé au travers donc des apôtres. Parce que, c'était des hommes qui avaient entendu la parole du Seigneur lui-même, qui étaient enseignés par le Seigneur. Et en plus de cela, ils ont reçu le Saint-Esprit comme le Seigneur avait promis qu'il viendra, le consolateur, il vous conduira donc dans toute la vérité. Il a dit, ta parole est la vérité. Et nous remercions notre Dieu pour cela. C'est pour ça que nous regardons comme cela nous est dit dans les Saintes Écritures, que tous ceux-là qui avaient cru au Seigneur de tout leur cœur, par... La parole que les apôtres avaient donc apportée, comme notre Seigneur l'avait donc dit dans sa prière, qu'il est prié pour ceux qui croiront en moi par leur parole, effectivement. Ils ont eu à pouvoir recevoir, en réalité, la même parole puisque c ils étaient loin de l'Esprit du Seigneur et qui prêchaient par le Saint-Esprit. Et c'est comme cela qu'ils ont reçu cette parole. Et nous avons pu réaliser aussi, en réalité, que, et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous devons comprendre que c'est là la chose que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir donner, donc, à l'Église. Ce que les apôtres ont eu à pouvoir faire, ce que les apôtres ont eu à pouvoir aussi apporter, c'est sur cela et uniquement sur cela ce que le Seigneur avait dit. Parce que c'est comme cela que le Seigneur les avait envoyé, les a aussi instruits effectivement pour cela. C'est sur cela que l'Église doit arriver à pouvoir s'accrocher pour qu'elle soit sûre et certaine que c'est elle qui est l'Église, c'est elle effectivement aussi qui, au travers desquelles le Seigneur est en train de pouvoir œuvrer. Lorsque elle peut voir effectivement qu'au travers d'elle et c'est que les apôtres ont enseigné effectivement et comment ils ont vécu effectivement cela cette chose ces choses effectivement c'est manifeste effectivement non pas dans un homme seulement mais dans tous ceux-là qui ont cru et qui font réellement partie en réalité du corps de Christ lui-même c'est pour ça que on pouvait voir effectivement que dans les saintes écritures que l'action même et quand même on pouvait voir en réalité aussi que les disciples eux-mêmes aussi étaient, étaient unis parce que nous pouvons voir comment ils étaient attachés au Seigneur et quand même le Saint-Esprit est venu, ils sont toujours restés aussi unis et le peuple aussi qui a reçu aussi la même parole et aussi entré aussi dans la même unité. Vous remarquerez très bien que et quand il pouvait le dire effectivement dans le livre de 1 Jean au chapitre 1, et, et, et, il exprimait effectivement cette parole effectivement qui a eu à pouvoir permettre que... Ramener dans cette unité et auquel, effectivement, à laquelle aussi ils invitaient, effectivement, les autres. C'est dans 1 Jean au chapitre 1, juste pour lire et pour nous reprendre à Matthieu. Il est très bien. Il dit cela dans 1 Jean au chapitre chapitre 1. Je suppose, oui, c'est cela, oui. je pense que nous allons trouver là. 1 Jean, 1er de Jean. Donc 1 Jean, 1 de Jean au chapitre 1, verset 1, il dit Ce qui était donc dès le commencement, ce que nous avons donc entendu, ce que nous, nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant donc la parole de vie, la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons donc témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez donc en communion avec nous. Donc effectivement, il témoigne effectivement aussi dit que or notre communion est avec le père et avec son fils Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que, ils étaient unis, effectivement, aussi, comme le Seigneur l'avait donc aussi euh, prié. C'est comme ça qu'ils étaient, comme aussi remplis de l'Esprit du Seigneur. Donc, ils étaient unis, effectivement. Donc, Christ en eux, Dieu en eux, effectivement. Et c'était l'unité en réalité. Alors, on peut voir que, et par la parole qu'ils ont apportée, effectivement, le jour de Pentecôte, ceux qui ont reçu cette parole, effectivement, et qui s'étaient réjouis de pouvoir recevoir la parole, on les a jamais forcés à pouvoir dire, maintenant, maintenant, vous devez, vous devez. En fait, c'est que, il y a quelque chose qui s'est passé en eux, qui les a poussés à pouvoir comprendre que, pour que nous puissions être comme Dieu le veut, nous devons rester attachés à la parole. Donc, ils persévéraient, effectivement, dans l'enseignement de la poutre, parce que, les apôtres, ils ont vu, effectivement, que c'était la chose. Et on a pu voir qu'en persévérant dans cela, ce que Dieu a eu à pouvoir faire, effectivement, au travers des apôtres, et ce qu'ils ont aussi à pouvoir aussi, parce qu'ils ont eu à pouvoir apporter ce qu'ils ont eu à pouvoir expérimenter, la chose qu'ils ont eu eux-mêmes à pouvoir avoir en eux-mêmes. Souvenez-vous de cela dans les scènes Écritures, je crois que c'est dans les actes au chapitre 3, lorsque euh, Pierre et Jean montaient effectivement à, à l'heure de la prière, effectivement, au temple, et qu'ils ont trouvé cet important qui était assis, effectivement, là à la porte de la belle, effectivement, et qui demandait l'aumône. Et pendant qu'eux, ils passaient, effectivement, pour aller prier, et il les accosta donc, demandant de l'aumône, effectivement. afin leur... Et puis il leur a dit, c est, c est, ils ont dit, c'est cet homme-là. Ils ont fixé, fixé du rêve, mais regarde-nous effectivement attentivement, mais nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous voulons aussi te le donner. Donc ils avaient quelque chose, il dit ce que nous avons. C'est-à-dire que lui et lui, donc Pierre et Jean, ils étaient vraiment dans l'unité. Et ils avaient quelque chose qu'ils avaient maintenu effectivement dans cette unité. Il dit ce que nous possédons. Donc, il possède quelque chose effectivement. Il dit mais nous te le donnons aussi. Et c'est comme cela que cet homme a pu expérimenter aussi cette délivrance et cette guérison aussi. Donc, effectivement, que avec cette parole qu'il avait effectivement qui par laquelle le Seigneur avait donc prié pour que tous ceux parce que le Seigneur notre Dieu il avait dit que mes brebis entendront donc ma voix. Et, et c'est vrai. Et par quel moyen on peut entendre la voix du Seigneur Ce n'est que par les hommes qui s'est choisi lui-même et par lesquels effectivement il continue davantage de voir parler jusqu'à ces jours effectivement. Et alors ces hommes en réalité effectivement ils étaient donc en, en communion avec lui et ils étaient un aussi avec lui effectivement comme était dit. Et puisqu'ils ont cela donc la parole du Seigneur qu'ils ont reçue les a, les a ramené dans l'unité effectivement avec le Seigneur dans l'unité aussi de la voix effectivement aussi comme tous ils étaient. Donc si ils ont ce que le Seigneur avait donné et qu'il apporte effectivement la chose fidèlement aux autres effectivement, et bien ce qui se produit en aide doit se produire aussi aux autres. Donc c'est comme ça qu'on peut voir effectivement que le jour de Pentecôte, les cœurs étaient tellement touchés, ils ont crié, mais oh, homme, oh, frère, que ferons-nous Ils leur ont donné effectivement, Pierre leur a donné effectivement ce qu'ils avaient reçu. Et voilà que ayant reçu cela, le cœur à l'intérieur, il y a eu une explosion effectivement, et ils se sont donnés au Seigneur. Et tous ceux qui avaient entendu la même parole, avec la même puissance, effectivement, ben, l'explosion s'est passée aussi en eux. C'est pour ça qu'on nous dit effectivement que tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul cœur, une même âme. Donc c'était vraiment dans l'unité, effectivement, comme... Donc nous comprenons que... Ce qui s'est produit en fait, au jour de la Pentecôte, effectivement, c'est là que l'Église a commencé. Et pour que nous puissions aussi arriver à pouvoir être manifestés comme l'Église, effectivement, il faut que nous puissions être sous la même base. C'est pour ça qu'on voit effectivement que la Bible dit que vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ, notre Seigneur, est vraiment la pierre angulaire. Il nous est absolument nécessaire que nous puissions être sûrs et certains que ce que nous sommes censés pouvoir, en fait, l'exigence, effectivement, doit venir, effectivement, de ceux qui sont concernés par ce que Dieu fait. Souvenez-vous, dans les Saintes Écritures, avec Josué, comme l'Écriture le fait savoir, quand Moïse est parti, et que Dieu lui a parlé, effectivement, qu'il sera avec lui, effectivement, ainsi. Et Josué a eu à pouvoir, effectivement, aussi parler au peuple. Et le peuple lui a simplement répondu, disant, mais fais en sorte que Dieu soit avec toi, comme il a été donc avec Moïse. Alors là, nous t'obéions. Donc le peuple exigeait quelque chose. Vous voyez que, et c'est cela que nous nous serons sûrs et certains que partout nous irons, Dieu sera avec nous. Mais si ce n'est pas comme cela, alors il euh, y aura un problème. Donc l'église, il s'agit bien ici de l'église, effectivement, pas de tout le monde, mais l'église en soi, elle doit être exigeante en fait, de la qualité de la chose qu'elle doit recevoir, qui fait d'elle effectivement qu'elle soit ce qu'elle doit être. Donc ce n'est pas des gens qui, euh, pour, pour, pour, pour simplement faire plaisir à tout le monde, non, on ne va pas à tout vent venant. Donc on doit être sûr et certain que cette chose ici, elle est celle dont Dieu a voulu que je puisse avoir. Ah oui, regardez très bien frère, pour que nous puissions être certains que c'est absolument important que ceux qui sont prédestinés puissent être exigeants en fait. Ils ne suivent pas les mouvements, mais exigeants concernant la qualité de la nourriture. Ah ben oui, parce que comme le Seigneur dit, mais, mais, l'homme ne aura pas de pain seulement par le soir de la bouche de Dieu, effectivement. Donc, il soit réellement sûr, effectivement. Et c'est pour ça que nous voyons que le Seigneur lui-même, pour montrer effectivement, combien l'Église doit être, effectivement, il dit dans Apocalypse je pense là aussi, nous pouvons le lire rapidement avec vous. Merci Seigneur. Apocalypse ici, au, au chapitre 19. Et ici, il nous dit. Mon précieux frère, Rosario, je ne sais pas, il doit faire trop chaud ici, j'en sais très bien, rien, mais et je crois que la chaleur était un peu plus élevée, si on peut euh, diminuer un tout petit peu. Alors, chapitre 19 d'Apocalypse, effectivement, le, le verset 7, il nous dit, euh, euh, je ne sais pas, mais peut-être qu'il peut qu fait un peu plus chaud, mais je sais pas, peut-être que c'est moi qui, qui est trop chaud, mais regardez un peu là-bas, mon avis, probablement que tout ça, mais je ne sais pas, bon... Donc si vous avez froid, dites bon, on ne peut-être pas baisser, ils vont peut-être un peu le ventilateur par là, comme ça vous êtes dans, dans les chaleurs. Je veux pas que vous soyez dérangés. Alors, chapitre 19, verset, verset 7, il dit, réjouissons-nous donc et soyons donc dans l'allégresse, et donnons nous gloire car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse, il parle bien de l'épouse, hein. Amen. Bah, je vous dit, mais, son épouse, donc, c'est préparé. Je pense que, dans, dans je vois dans la même version que vous, effectivement. Je pense que c'est cela. Je, je crois que c'est la même chose que vous, non? C'est la même chose que vous, hein? Oui. Ah, ben voilà. Donc, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Oui. La même chose. Son épouse, donc, c'est, c'est préparé. Verset 8, Et il lui a été donné. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saint. Il lui a été donné de se revêtir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a donné qui fait qu'effectivement, que le pouce puisse l'avoir, hein, pour se revêtir avec, c'est nécessaire. Et parce que, regardez très bien, vous dites, mais frère, mais oui, c'est ça ce que ce que nous devons donc comprendre. Et pour que vous soyez, effectivement, comme cela, il faut que vous preniez ce que Dieu vous a donné. Pas ce que quelqu'un vous donne, pas ce que l'autre pense. Mais je souhaite exigeant, je veux simplement... Ce que Dieu m'a donné. Dans les livres des Galates, effectivement, je pense au chapitre 3. Quelque chose comme ça, nous pouvons être, euh, le voir, je suppose que c'est cela. Nous pouvons être voir, voir, cela. Galates, je suppose que c'est cela qui nous aidera. Voilà. Dans la chapitre 3, nous lisons ici... À partir du verset 26, 3, verset 26, il dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » C'est merveilleux, non Et Nous sommes fils de Dieu. Et si nous sommes fils, nous sommes donc des élus, n'est-ce pas Donc, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous, » écoutez bien, « qui avez été baptisés, ou c'est est-ce que vous comprenez Ce n'est pas que vous avez, vous avez été baptisé au nom de Jésus christ seulement non, mais baptisé en Christ. Ça veut dire quoi baptisé en Christ C'est cela, c'est cela. Est-ce que vous suivez Regardez très bien frère pour que vous puissiez voir, parce que ça c'est différent de être baptisé au nom de Jésus-Christ, mais si on dit vie, baptisé en Christ. Baptisé en Christ. Qu'est-ce que c'est qu'être baptisé en Christ 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez bien cela que c'est quand même important. Alors une idée ici 1 uh, Corinthiens chapitre 12, verset 12, il nous dit, Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous le membre du corps, malgré leur nombre, ne forme qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous entendez cela Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Alléluia. Pourquoi Alléluia. Pour former un seul corps. Alléluia. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Alors nous comprenons qu'ici, nous retournons au chapitre 3 de Galates, le verset 27, il dit, Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous suivez cela oui. uh -huh. Vous avez fait quoi Revêtu Christ. Donc, il nous a été donné de pouvoir revêtir. N'est-ce pas vrai Eh ben oui, c'est absolument important que nous puissions comprendre que ce sont les choses que Dieu lui-même a données qui doivent se retrouver dans celle qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. Et cette épouse, effectivement, elle est exigeante, effectivement, pour les choses qu'elle doit arriver à pouvoir recevoir. Parce que elle est censée pouvoir atteindre, effectivement, cette perfection, comme le Seigneur l'a dit ici dans les livres des Ephésiens, Ephésiens au chapitre 4, effectivement, pour que nous comprenions... Les choses comme euh, le Seigneur voudrait que nous puissions donc le, le recevoir de la manière qu'il faudra. Ephésiens au chapitre 4, regardez bien, nous lisons à partir du verset 11, effectivement, il dit <coughs> « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints » en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi donc, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité et dans l'amour, nous croissons effectivement à tous égards en celui qui est le chef. Christophe et c'est de lui et grâce à tous les liens et son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide rassemblement tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie donc lui-même dans l'amour donc et c'est cela que le Seigneur donne parce que et tout ce que le Seigneur fait en fait en réalité c'est pour que son Église puisse atteindre cette perfection non. Donc, qu'elle soit parfaite, mais elle sera donc irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, pour qu'elle atteigne cela, effectivement, et bien Dieu a donné le moyen, par toi-même, par moi-même, on ne peut pas y parvenir. Parce que tous les efforts que je peux faire, effectivement, n'aboutiront à rien. Mais il faut que le Seigneur lui-même nous me donne le moyen par lequel, moi, je peux devenir parfait, je devenir saint, effectivement. Et cela qui est très important. Et c'est ce que moi, j'exige. C'est ce que vous, vous exigez aussi. Et c'est important qu'on puisse dire, Seigneur, pas autre chose. Parce que avec un soi-disant quelque chose, je ne te verrai pas. Mais ce que je veux, c'est les 100%. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Si tu n'es pas exigeant, Dieu ne fera rien pour toi. C'est ce que tu veux que Dieu va faire. Quand tu demandes, Seigneur, aide-moi. Oh, oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur. C'est nécessaire. Quand tu veux, effectivement, le parfait, Dieu donnera le parfait. Quand tu veux l'imparfait, Dieu donnera l'imparfait. C'est ce que toi, tu veux. Parce que Dieu ne t'oblira jamais. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est important. La Bible dit, mais pas des soupirs. Il ne si pas dans toi, quand tu, tu n'aimes même pas parler. lui il parle. Lui il parle. Il demande effectivement encore, encore, plus encore, Seigneur. Mon frère et ma soeur, c'est l'heure de nous réveiller, frère. De notre sommeil, il va nous tenir, faites -il, mais Seigneur, ce que nous demandons, oh Dieu, que ça soit toi, mais seulement toi et 100% en nous. Nous voulons pas des choses, nous voulons quelque chose, même si ça nous coûte. Parce que posséder Dieu, ça doit nous coûter. Oui, messieurs, avoir la véritable de Dieu, ça doit nous coûter. Pour quelle raison Parce que le diable ne laissera pas tranquille. Nous ne devons pas avoir des épreuves, pas avoir peur des épreuves, ni avoir peur de ce qu'on dirait. Non, on accepte effectivement parce qu'on sait qu'il est devant nous. C'est pour ça que, nous terminons par là, c'est pour ça qu'effectivement que l'apôtre Paul, je pense que dans les livres de Romains, je suppose que cela. Regardez comment il exprimait toutes ces choses, effectivement. Il dit, verset, euh, parce que, oh, oh, oh, regardez, regardez d'abord nous pouvons lire cela à partir du verset, verset 11. Romain 8, verset 11, il dit, puis nous dirons un peu plus puis nous allons nous arrêter. Pour, parce qu'il y en a un peu plus bas aussi. Cas, ah, bah, cela, dit, <coughs> ah oui, c'est cela, okay. ah, que Dieu nous aide. Alors, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite, Romain 8, verset 11, hein, habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où c'est. Voilà. Nous allons continuer. Mais c'est pour que nous comprenions effectivement que c'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions exiger. Vous avez entendu dans les livres d'Apocalypse, d'Actes chapitre, chapitre, chapitre 2, effectivement, Et qu'est-ce qu'il écrit tout nous dit, effectivement, que quand ces hommes-là, dans tout ce qui était venu là des de différents contrées, effectivement, se retrouvaient là-bas, quand, quand ils ont entendu la parole qui avait été apportée sous l'onction, sous la puissance de l'Esprit, que Dieu était lui-même dans cet homme-là, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit que leur cœur veut toucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'ils ont dit Oh, homme frère nous ne voulons pas entre-dessous nous. Que ferons-nous pour être comme vous C'est arrêter -ce les cris du cœur. Parce que là, nous le voulons. Nous ne voulons plus retourner comme d'être venu. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire Parce qu'on a vu, d'ailleurs, vous voulez comprendre que ces jours-là, comme un frère m'a posé la on a déjà répondu à ces questions-là depuis très longtemps. Puis, mais, mais les frères, il est toujours troublé parce que c'est parce que les gens, ils continuent. Mais enfin, ces jours-là, nous revenons à ce que nous, nous, nous continuons pour valider ici. Ces jours-là, parce que nous ces jours-là, jours le jour de Pentecôte, frères et sœurs, pour que nous puissions comprendre, parce qu'il y a toujours, oui, et les, les signes initiales, ça ne va par l'heure, parce qu'il y a un frère dans une, dans, dans l'île, effectivement, du côté de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, qui pose encore, dit, mais frère, explique-nous. Parce que mais j'ai déjà expliqué ça à ma entreprise Et vous connaissez déjà quand même. Et parce que les gens continuent, les signes initiaux du baptême du Saint-Esprit d'après, ils disent, bon, nous croyons cela, comme ça on a aussi été dans ce sens-là, que c'est parler en langue. Mais je dis, mais mon frère, parce que là, je n'ai pas encore répondu. Il dit, mais si, c'est là qu'on il peut-être si Dieu le permet. Il dit, mais, mais frères et sœurs, il faut pas, le, le grand problème avec nous, je l'ai retourner dans Romain, le grand problème avec nous, est ceci, frères et sœurs, ce que nous lisons la Bible, mais avec nos yeux à nous en fait, avec des lunettes qui sont adaptées à nous. Et c'est comme ça que nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Et surtout aussi on lit avec quelque chose qui est euh, ce que les gens ont oui, eu à pouvoir déjà ramasser et, et publier qui, qui, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Dieu veut que nous nous détachons en fait de ce que les hommes peuvent dire, que nous nous accrochons à ce que l'Esprit dit. Quand on lit bien, bien, bien, bien les jours de Pentecôte, on nous dit qu'ils euh, ont entendu un grand bruit, effectivement, et, et, et là la, la, la, la, la, la était remplie, effectivement. Et tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. regardez très bien, et, et, je reviens dans Romain, effectivement. Regardez très bien cela. Que, euh, voilà, pendant, donc Acte chapitre 2, je pense que c'est cela, oui. Oh, regardez bien. Voilà, ici, c'est ici. Acte chapitre 2. Voilà. Et il dit ici. Si. Le jour de la Pentecôte, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, donc, où ils étaient assis. C'est comme ça chez vous aussi C'est comme ça hein oui. De langues semblables à la langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et s'éposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, hein et ils s'est mirent à parler en d'autres langues. C'est cela le problème avec les gens. Alors, ils se sont arrêtés là. cela ils dit bon, le signe véritable que tu as reçu, le baptême du Saint-Esprit, ce que tu dois parler en langue. C'est ce qu'ils ont dit. Mais l'Écriture continue. Il dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, il nous clarifie, maintenant, ce que ça veut dire. Or, il y avait à ce jour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit que lieu, la multitude donc a couru. elle fut confondue parce que chacun les entendait parler quoi? En Dans, dans, dans, dans une certaine langue inconnue? Non. non, dans sa propre langue. C'est ça le parler en langue dont on parle ici. Dans sa propre langue. C'est-à-dire que lui, mon frère, qui est assis ici, il est chinois. Lui, il est japonais celui-là, il est, il, est, il est Gambien. Hein? Ah, ma soeur, ah. ma soeur Gambienne. C'est un exemple. Voilà, chinois, japonais, Gambien, australien, et puis notre soeur, effectivement, qui vient de l'Afrique du Sud. Vous comprenez Donc, on parle, tous ici, par différentes langues. Alors, la personne qui était voir parler, donc, qui était donc Pierre ou les autres effectivement, quand il parlait, chacun entendait ces personnes, lui il entend dans sa langue chinoise, lui dans sa langue japonaise, lui dans sa langue australienne, lui dans sa langue, langue gambienne. Donc chacun, mais, mais la personne ne parlait pas dans la langue gambienne ou, ou chinoise ou japonaise. Non, il parlait dans sa langue maternelle galiléenne. Et chacun l'entendait dans sa propre langue maternelle. Donc dans la langue maternelle, oui, il est né, mais c'est pas possible. Cet homme n'a jamais été dans mon village. Mais il parle ici des Galiléens. Maintenant, écoutez bien, vous pouvez voir effectivement qu'on écrit tout le monde, effectivement. Et puis ici, il dit, voilà ce que nous étions Voilà. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise, c'est comme ça chez vous, non Et il se disait les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens Donc ils parlent la langue de Galilée. C'est vrai. Et puis mais, mais, et il dit, mais comment c'est fait-il que nous les entendons dans notre propre langue maternelle, donc à chacun notre langue maternelle C'est ça le parler en langue, monsieur Ah ben oui C'est-à-dire qu'il parle dans sa langue maternelle, dans le galiléen, et lui il entend dans le chinois, lui il entend dans le japonais, elle l'entend dans le gambien, l'autre l'entend dans, dans, dans le australien, l'autre l'entend effectivement en français, ou à l'autre effectivement en néerlandais, dans toutes les langues effectivement. Mais il n'interprétait pas. Il dit, mais c'est ça qui a fait l'explosion. C'est, c'est, disent, mais chose pareille, mais c'est jamais passé. Ils ont vu donc Dieu en action, mais puissamment. Il dit, mais ça, j'interprète, chacun de nous ici, on entend la parole de Dieu. Dans notre langue maternelle à nous, ils n'ont jamais été là-bas. Ils parlent, tu l'entends dans ta langue, moi je l'entends dans ma langue. Il dit, mais ici, c'est Dieu. C'est pour ça mais oh, homme frère! Que pouvons-nous faire pour avoir ce que vous avez Ils ont demandé cela, mon frère. Ce que vous avez. Pas autre chose. C'est comme cela que Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé. Amen. Il dit, mais pour y aller, répandez-vous. Et que vous soyez baptisé en Jésus. Et vous recevrez et bien, les dons du Saint-Esprit. Et la chose sera. Et c'est comme ça que le cœur était changé. Et qui a eu cette, cette unité. Ça dépend, mon frère et ma soeur. Je reviens dans Romain. Ce que vous, vous demandez à Dieu. Si vous lui demandez des voitures, mais il va vous donner des voitures. Ah oui. C'est sûr et certain. Si vous demandez des maisons, il va vous donner des maisons. C'est sûr et certain. Tout ce que vous demanderez à Dieu, il va vous le donner. Mais en fait, Dieu veut voir quelle est la chose qui est principale. Parce que, frère, c'est vrai, je peux donner à Dieu de pouvoir me donner de l'argent pour payer toutes les dettes que moi j'ai. Est-ce que vous comprenez Ah ben, il est fait, non Mais en fait, je paierai les dettes aujourd'hui. Demain, il y aura circonstance, qui y aura encore des dettes. La chose la plus importante pour moi, c'est de savoir quelle est la chose qui est importante, effectivement, pour moi. Est-ce l'argent Ou bien quelque chose d'autre Parce que Dieu veut voir ce que vous désirez, frère. Il faut que vous écoutiez ceci très important. Si vous voulez aussi avoir un, un, une promotion, un travail dans, dans un département, je ne sais pas moi, que vous désirez là, soit peut-être au ministère, j'en sais pas rien, tout ça que vous voulez, frères et sœurs, il faut que vous sachiez la bonne chose qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Vous qui êtes assis ici, si demain vous voulez signer, je vais avoir un, un poste dans une entreprise de gagner pendant mon temps, Dieu est capable. Amen. Est vrai. Oui, c'est les degrés de votre foi. Dieu est capable que vous puissiez toucher un salaire de 15 000 euros. Ceux qui touchent des salaires de 15 000 là, ils sont plus que vous. Mais vous, vous avez quelque chose de plus. Ce que vous avez, les dieux qui ont toutes choses entre ses mains. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Je veux que vous compreniez. Donc Dieu ne va pas vous priver de quelque chose. Mariage, c'est lui qui a instauré le mariage. Le travail, c'est lui qui a dit qu'il serait sur le est dans ton père. Donc tout ça, Dieu donne. Le problème, c'est vous. Il nous a même fait une comparaison. Il disait, mais, il nous a, je reviens dans Romain. Dans Romain. Il fait une comparaison l'autre fois. Il disait effectivement que okay, si vous qui avez le mauvais cœur comme vous, votre père, votre fils vous demande un poisson, allez-vous lui donner un... un non, s'il vous demande un poisson, vous lui donnerez quoi Un poisson Si tu demandes du travail à ton père, Dieu lui donnera du travail est-ce que vous comprenez Quand vous demanderez plus à Dieu, il va vous donner. En fait, qu'on ne dise pas que Dieu me donne. Non, non, non, non, Dieu vous donne. Il ne prive pas à quelqu'un. mais d'abord, c'est pour voir que... vous dire, oh frère, c'est pour ça, n'entrez pas dans, dans, dans votre prédication à vous, dans vos têtes. Il ne faut pas entendre. Écoutez seulement ce que vous entendez, que Dieu veut que vous entendiez aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que « Fais donc de l'éternel » des délices, qu'est-ce qu'il va faire On n'a jamais dit qu'il donnera ce que son cœur à lui désire. Il faut que les Écritures, non Il n'a pas dit que Dieu, moi, si je donnais ce que mon cœur désire. Non, il donnera ce que ton cœur, ton cœur à toi désire. Si tu fais de Dieu ce qu'il faut faire, eh bien, tout ce que tu demanderas. Il a dit non. Il va te donner. Dieu n'est pas quelqu'un qui peut vous priver. Ce soir, je veux que vous entendiez cela, que vous compreniez, pour que vous arrêtiez à vous plaindre, que ça ne marche pas, c'est comme nous sommes les chrétiens. Non, j'ai toujours dit, c'est Abraham était riche. Amen. David était riche. Bon, je ne vous ai pas dit, maintenant, allez se mettre à genoux, Seigneur, fais ce que le loto de 130 millions tombe chez moi. Ce non, c'est une... Parce qu'on ne sait jamais, hein, les gens peuvent comprendre mal. Il va maintenant dire, alléluia. Mardi 14, c'est mardi 23, on a dit qu'il y a un loto de 140 millions. Seigneur, maintenant, je vais gêner, je vais prier. Ce que je demande, c'est 140 millions. Vous comprenez C'est pas dans un... Mais vous pouvez, hein Mais il n'est pas bien de jouer ce qu'on appelle au jeu de, de hasard. Ça, ça vous, vous le savez. À moins que vous fermez les oreilles, je n'ai pas entendu le jeu de hasard. C'est seulement que Dieu a dit, demandez et vous recevrez. Donc, je demande des millions. bah Bref, bon, on sort de là, effectivement. Donc, c'est pour que vous compreniez, effectivement, que frère et sœurs, Dieu est ton Père. Amen. Le diable te montre une facette, effectivement. Dieu, ce n'est pas que Dieu veut que tu souffres. Non, Dieu, il a sa façon de voir t'instruire. Mais ce qu'il veut pour toi, c'est ton bonheur. Amen. Nous prenons l'exemple de Job. Job n'était pas un pauvre. Job était un riche. Ah oui, il avait tout. Il avait effectivement, nous prenons tout le monde, effectivement, que ce soit Salomon. Il y en a. Donc, dans, dans, dans les choses qui concernent Dieu, eh ben, Dieu donne des moyens. Mais Dieu aussi nous donne la sagesse. Parce qu'aujourd'hui... Ah oui, si vous voulez des millions, vous en avez. Si vous voulez effectivement avoir des grands moyens pour pouvoir étendre comment avoir des églises de prospérité, je termine. Ils ont, hein. Ah ben oui, si, si, si, ils ont. Mais quelque chose de merveilleux, c'est ce que le Seigneur nous a instruit. Hein? Ça, il parle à son peuple, pardon, dans Job chapitre 28. N'oubliez jamais cela. Quand vous voulez voir l'auto... N'oubliez pas cela. Job chapitre... Ah oui, oui. Hallelujah. Oui, oui. Que Dieu te bénisse. Ça fait comme si... Mais il y en a des gens qui dorment et qui pensent sur l'auto. Surtout quand ça passe, quand vous suivez les informations, 130 millions. Tu regardes des factures que tu as, oh, Dieu du ciel. Si ça tombe dans mon compte 130 millions, tous mes problèmes sont terminés. Mais quand ça tombe dans ton compte 130 millions, tu ne suivras jamais Dieu. Ça sera... Frère, ça sera, ça sera plus possible en fait. Parce que ton argent te tourne la tête. C'est pour ça que Salomon a dit effectivement, ne m'en prive pas de peur que je puisse chercher à commencer à pouvoir penser des mains de Dieu. Hein? Hein? Mais... Ne me donne pas non plus trop de peur que je ne t'oublie. Vous connaissez cela C'est la Bible. Pour ceux qui aiment Dieu. Hein? Hein? Pour ceux qui aiment Dieu. Hein? Donne-moi ce qu'il me faut. J'étais loué, j'étais glorifié. Je sais que ça ne me donne pas la grosse tête, mais ça, c'est moi. Je ne sais pas si vous avez cette attitude-là de penser, Seigneur, ce que je veux, c'est que je, je te... En fait, je te possède de plus, que de pouvoir voir cela. Parce que vous avez toujours, Seigneur, donne, Seigneur, donne. Et que les comptes puissent se remplir davantage, Seigneur, donne. Mais bon, vous ne dites jamais, Seigneur, remplis-moi davantage. Ouais. Seigneur, fais que tu sois beaucoup plus à moi. Parce que, que Dieu te bénisse, ma mes soeurs. ce que vous n'avez pas compris, c'est que si vous avez les Seigneurs... Je vous ai donné, je reviens à Romain 8 oui, Je vous ai donné un exemple une fois, il y a longtemps de cela J'ai dit tu vas chez le, chez le monsieur, monsieur ici au coin qui voit les fruits Tu achètes ton fruit, tu vas de la maison Puis tu manges, il n'y en a plus Mais si tu avais l'arbre Tu n'as plus besoin d'aller acheter chez les biciers Donc tous les jours tu as du fruit chez toi à la maison Est-ce que vous comprenez l'exemple un peu Eh ben, Alors vous, vous, avez, vous avez celui qui possède tout Avec vous alors, euh, si il y a une facture de 300 euros, j'ai dit, Seigneur, la facture est là. Amen. Comme vous allez déposer à la banque, j'ai dit, Seigneur, la facture de 300, tu sais que je j'allais pas, demain, tu vois, c'est payé. Gloire à Dieu. Et puis, la facture de 15, et 150 euros, vient dire, « Seigneur, la facture est là. Amen. Pourquoi? Parce que si tu as une banque. Hein? Ça, vous, vous avez ça, ça, ça, ça, ça, vous entendez comme ça, ça vous dit Mais c'est là, c'est la vérité, frère. Parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la prison parce qu'il n'a pas payé la facture non, non. non, je suis, tu as fait, tu lèves la main, mais je ne veux pas que vous lèvez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un a fait la prison ici parce que... Non, je ne veux pas lever la main, frère. Parce que quand on a ces situations-là, eh ben on prie les seigneurs. Vous savez aussi, parmi nous ici, il y, a, il y avait que même le huissier a écrit, a écrit, il dit, là, je viens chez vous. Et puis, tu attends, tu attends un jour, deux jours, il ne vient pas. Et puis après, il envoie un courrier, bon, on va s'arranger. Il y a un frère qui m'a rendu son témoignage. Alors, euh, il n'y a pas très longtemps, c'est ici toujours. Je crois que c'est la semaine passée qu'il me rendu son témoignage, on parlait ensemble avec lui. Ah, l'État, l'État se promène pour nous. Je terminerai par Romain 8, en oui. lisant cela. Mais je vous cette et puis je reviens à Romain. Il avait un problème, que, ah, on lui a réclamé de l'argent, beaucoup d'argent effectivement, pour pouvoir payer. Et on a envoyé le dossier chez Le Huissier. Et le huissier lui a écrit. Il dit, monsieur, vous devez parce que Et le frère a dit, mon Dieu, comment je vais faire Parce que là, je ne sais pas arriver à pouvoir payer tout ça. Et puis, et, et, il a contacté donc, le donc euh, huissier pour lui dire que voilà, bon, là en l'instant, c'est vrai que la facture est énorme, mais je ne sais pas, il va pouvoir le payer, parce que j'ai traversé ce moment difficile. Il lui a bien parlé. Vous savez ce qui s'est passé Et un jour, comme ça, à la télé c'est qui l'appelle, il dit, monsieur, j'étais vraiment touché dans votre problème. Je vous ai viré un peu d'argent sur votre compte. Ce que je vous dis est 100% vrai. C'est ce qu'il m'a dit. Je vous ai viré de l'argent sur votre compte pour que vous puissiez prendre soin de vous. Bon, vous révérez un peu les autres là. Oui, oui, oui, oui, oui. Un frère de nous ici qui s'assied quelque part là. C'est pour ça que je posais la question qui a déjà été en prison ici pour les fatigues parce que Dieu donne. Amen. Le problème c'est notre foi. La consécration que nous avons à l'endroit de notre sœur qui est toujours là effectivement, notre soeur Cornélie, elle en a le témoignage. Vous savez, hein? elle, est venu, elle est venue, elle n'a jamais oublié ça, elle est venue avec toutes ses factures, elle dit frère, moi je n'ai plus rien à faire, je vous les donne ici, comme ça je vais dormir en paix, parce que je sais que, ici comme j'ai déposé, j'ai la solution à mon problème, elle a, elle a fait ça, hein? elle est là, elle est votre sœur. Elle a déposé, elle a dit, oh, on ne s'en sort pas tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, les viciers viennent, maintenant ils vont prendre la maison, les trucs, dans les... En tout cas, je ne sais même pas comment je vais en sortir. Alors j'ai rassemblé toutes les factures. Ce que je vous dis, elle est là. Elle dit, je viens vous le déposer à vous. Je dépose ici, je sais que Dieu va payer. Amen. Évidemment, Dieu a payé. Amen il <rire> est en paix dans tout ça, Que Dieu soit béni. Nous retournons vite dans le livre de Romains. Regardez, Romains. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée quand dit. Romains chapitre 8, nous y étions. Alors, il nous dit ici, voilà le... Car voilà. par son esprit qui habite en vous. Voilà. Et dit, ainsi donc, frère, nous ne sommes point rédevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez donc selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Gloire à Dieu. Nous aimons cela, n'est-ce pas vrai Oui, et puis nous continuons. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, évidemment, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions bas Père. L'esprit lui-même, donc l'esprit de Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, après d'avoir montré ce que nous sommes, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création a tenté avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. Car la création, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, nous comprenons que, il nous fait comprendre qu'effectivement, que les souffrances qu'on peut avoir aujourd'hui, ce n'est rien. Comparé effectivement à la gloire, il dit, ah, c'est vrai Seigneur que seulement à à, quand, quand il viendra, c'est la gloire. Non, non, le Seigneur me il dit, il dit, mais c'est lui qui a quitté son père et sa mère. À cause de moi recevra aussi dans ces siècles ci vie, dont l'état dans lequel il vit. Donc la bénédiction des maisons, des frères et des sœurs, et aussi encore dans les siècles à venir. Donc nous comprenons qu'effectivement, que même maintenant sur la terre, Dieu sait de ce dont nous avons besoin. Donc il est ce Dieu qui va réellement pouvoir pour tous nos besoins. Mais tout est question de pouvoir savoir pour nous qu'est-ce que nous désirons, qu'est-ce que nous voulons. Parce que sœurs, parce que frère, vous venez dans cet endroit, quelle est votre motivation d'abord Pourquoi vous venir à cet endroit Parce que si en certains moment on perd de vue la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici, ça devient une association. Et en tant qu'association, Dieu ne cherche pas d'association. Dieu cherche le corps de Christ. Dieu cherche effectivement un peuple qui est attaché à lui. Mais il s'agit que toi tu comprennes d'abord qu'est-ce que je désire auprès de Dieu. Qu'est-ce que je peux chercher auprès de Dieu. Frère, faut pas venir ici parce que je viens chercher une femme. Ça sert à rien. Tu vas venir ici parce que je cherche une maison. Ça sert à rien. Parce que les femmes, vous les trouver partout, dans les rues, j'en sais rien, il y en a, et même dans les journaux, vous pouvez en trouver, parce qu'aujourd'hui on fait tout un tas de publicités, ils se donnent à tout vent, venant. Vous pouvez les trouver, maison, dans les journaux, vous les avez. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je m'arrêterai, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est pour ça que nous nous comprenons pas tellement très bien. Et puis, nous entrons en conflit avec des frères, avec des sœurs, avec des, pour des casseroles, pour des pommes, pour des poires, pour ceci, pour les vêtements. Parce que lui, il a dit, pas de, mon chapeau n'est pas joli. Frère et sœur. Est-ce que vraiment on a besoin qu'on apprécie mon chapeau? Je donne un exemple. C'est un exemple que je donne. Vous venez ici pour qu'on apprécie ton chapeau? Mais allez-y dehors. Les gens apprécient les chapeaux là-bas. Chez, chez les gens qui sont dans le monde. Effectivement, ils apprécient les couleurs. Mais allez-y là-bas. Mais sinon, vous perdez votre temps. Comprenez pourquoi, pourquoi, effectivement, je dois aller dans une église. Alléluia. Quand nous comprendrons ces choses-là, effectivement, alors nous saurons ce que nous devons demander à Dieu. Même dans le moment le plus difficile, je sais ce que je dois demander à Dieu. Parce que, frère, le temps est tellement si court. Et comme il a prié, je pense, il a prié au chanté, il a dit, mais il faut que nous rachetons le temps. Pour que tu rachètes le temps, tu dois comprendre ce que ça veut dire, racheter le temps. Et, et nous, nous devons être conscients, comme il dit, il lui a été donné de se revêtir. Un fin là éclatant. Sœur, frère, vous remarquerez très bien que vous n'avez pas ces femmes Vous n'avez pas ces choses-là, effectivement. Parce que ce sont les œuvres justes de ça. Frère, moi je veux me battre pour pouvoir discuter avec un frère parce qu'il a dit que mon pantalon il n'est pas aussi long comme lui. Il veut que ça. Ou okay, que ma jupe à moi ne lui plaît pas parce que bon, elle est trop longue, ou bien parce qu'elle a des coups de feuilles, des coups de couleur rouge, vert ici à côté, à gauche, à droite. Je veux me battre pour cela. <rire> je dois me battre pour que je puisse avoir ce que dieu a dit là qui me trouve vous savez je termine pardon frère il, il, il regardez très bien je pense quelque part dans les sept écritures je suis très bien ici dans le corinthiens où' va on on mais, mais qui', qui, qui ne trouve vêtu et non pas nu nous sommes bénis, nous l'avons déjà lu ici dans les scènes d'écriture, effectivement, que autant nous sommes que Dieu puisse nous retrouver, non pas, non pas, non pas nus, mais vraiment vêtus. Je crois que nous, nous trouvons aussi dans quelque part dans les scènes d'écriture. Donc, c'est, ce sont des choses auxquelles je dois soupirer. Disant que, Seigneur, je fais tous ces efforts en hein, quittant chez moi, en en, en, en, en, pas pour, pour, pour, euh, pour trouver quelque chose d'autre, effectivement. Parce que ce qui m'est nécessaire, ce que je dois me préparer pour là où je dois aller. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que je ne te désire pas seulement pour le mariage, pour le travail, et pour le pantalon, pour les maisons, pour le vêtement, pour tout ça. Non! Toutes ces choses sont secondaires! Ce pas parce que je n'ai pas du travail que, oh Seigneur mon Dieu, le temps fait vite. Nous allons nous allons prier. Que Dieu nous aide. Parce que c'est important, frères et sœurs, Je termine par C'est important, frères et soeurs que nous comprenons, jeunes filles, fille, ou jeune homme, ou vieillard aussi, et enfant aussi comprenez, frères et sœurs, que notre notre durée de séjour sur la terre, vous pensez que vous allez vivre encore 20 ans ou 30 ans, vous dites, ah, je suis jeune, je vivrai. Nous avons eu des jeunes ici. Qui espérait en disant, moi je suis encore jeune, je n'ai je que 20 ans, et puis après j'aurai 40 ans, j'ai puis encore 60 ans, et puis 70 ans, mais ils sont partis à 20 et quelques. Oui, je ne sais pas si vous dormez ou vous réveillez, mais il faut vous réveiller parce que ça peut vous frapper demain. Amen. Ah, vous avez des projets de voir facile dans deux ans, mais vous vous levez la nuit, vous ne savez pas vous lever. La nuit, ça vous est emporté. Où allez-vous? Vous avez perdu votre temps à vous battre avec votre frère pour pour les pantalons, pour la jupe, hein, et pour les cravates, et pour ceci. pour cela, tu as dormi avec. Hein. Ah, il m'a dit que hein, quand j'étais venu ce jour-là, dimanche à l'assemblée, la robe que j'avais, c'était pas bien parce qu'il y avait euh, violet ici. Et puis, pour qui était comme cela, euh, si je la vois dimanche prochain, je vais lui dire ce que je pense. Mais au milieu de la nuit, tu es parti. Tu vas le voir tous ces dimanche prochains. Et tu es parti dans quelles conditions De saint -été? Non, les nous nous allons prier. Contemplez mon Dieu sur son trône, mon grand brave Jésus Vous le connaissez. J'ai été à ses pieds en courant. C'est là le bonheur éternel Dans le ciel, vive avec Jésus, dans le ciel, dans le ciel. Vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel Élémentelle Dieu ciel, signe le, ciel, le bonheur. Oh oui dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, il vivra avec Jésus dans le ciel, dans le ciel.